C'est vraiment je la Voilà. Voilà, de Suisse. Ah, bon, mais... euh, un petit bonjour de la Suisse d'abord pour commencer. Alors j'ai prévu deux, trois slides pour parler de la Suisse et de la France. Après je viendrai sur le contenu. Je représente ici le chapitre suisse de, de Praxen, qui est une nouvelle émanation qui a lieu en Suisse. Ça montre aussi que bah, la méthode euh, se développe et que... Alors, on a toujours un peu de retard. Hein, c'est normal, ça commence que maintenant, après 10 ans. Euh, mais vous verrez quand même des expériences. Euh, et au bon moment... L'avantage voilà, en fait, d'avoir du retard, c'est qu'on n'est jamais trop en avance et on prend le train. Hein, euh, donc, ça, c'est quelque chose qui est important. Alors, la Suisse... La suisse alors, je fais un peu du caricatural, mais si j'écoute votre président, quand il a mis le nouveau tunnel du Gotthard, pour lui, la Suisse, c'est les trains à l'heure. Textuellement, ce qu'il a dit à la télévision. Bon, il y avait des grèves à ce moment-là de la SNCF en France, donc ça le marquait à ce son... euh, niveau-là. La Suisse, pour vos écrivains, c'est des beaux paysages euh, et beaucoup d'inspiration pour eux. Pour vos enfants, c'est du chocolat. Et pour vos célébrités, c'est des banques. Je voilà. célébrités, hein, ça être politique, spectacle, tout ce que vous voulez. Voilà, la Suisse, c'est plein de clichés. Alors, comme en France, quoi. Comme, en France comme partout. Par contre, on partage quelque chose assez intéressant, c'est le cliché de l'olympisme. L'olympisme a été créé à Paris par un Français, et ensuite, c'était dû s'installer en Suisse pour se développer. Un capital de l'olympisme, c'est Lausanne d'où je viens. Et en fait, je, je, je dis ça en me disant, mais qu qu sont, genre, la, sur quoi on se bat dans nos pays, et sur quoi on essaie de vraiment être les meilleurs. Alors On me dit souvent, on n'a pas de pétrole, on a des idées. Euh, je représente aussi euh, ici le monde académique, parce que je travaille à l'heure actuelle dans un, dans un environnement académique que, que je présenterai tout à l'heure. Euh, et quand on regarde le classement des différentes universités, je me suis renseigné, parce que moi bon, je suis quand même à Paris, vous êtes des en tête. En fait, la Suisse n'est pas si mal placée euh, par rapport à la France. On a dans les 100 meilleures universités du monde sur le classement de Shanghai. Bon, c'est les Chinois, d'accord, ils un point de orienté. On a quand même 4 universités de Suisse et 3 de Paris de Paris, pas de France, de Paris. Donc, euh, deux réalisations, c'est de qu'en fait on a, une on a une capacité, je dirais, assez similaire, parce qu'après, euh, en termes de, de, je dirais, de, de qualité de la, des hautes écoles dans notre, dans notre environnement, avec une différence majeure, c'est qu'en Suisse, on a deux écoles suisses allemandes, à Zurich, et deux écoles suisses romandes qui parlent français. Alors que vous, vous êtes, par contre, on a sauté fédéral, dans son pourquoi je vous parle de ça Parce que les deux retours d'expérience que je vais vous mentionner tout à l'heure, il y en aura un sur le monde bancaire et un sur le monde académique, avec des réalités qui sont assez, euh, qui sont assez différentes. Rapidement, donc je suis architecte des systèmes d'information, alors mon titre officiel c'est urbaniste, mais puisqu'il ne savait pas ce que ça voulait dire, donc je ne le dis pas, ça reste un secret entre nous. Euh, je travaille dans une haute école qui s'appelle la HESSO, la Haute École Supérieure euh, Suisse Occidentale, on ne dit pas Suisse remonte parce qu'il y a des Suisses allemands aussi chez nous et puis on n'a pas toute la Suisse remonte. J'en parlerai un petit peu plus tard et je, suis, euh, je vais vous faire quelques retours d'expérience dans ce contexte. Alors on va commencer par le centre du pouvoir, c'est-à-dire les banques. En Suisse, c'est bien connu. En France, je ne sais pas, mais en Suisse, c'est les banques qui, qui maîtrisent ceci. J'ai travaillé pendant 13 ans dans le contexte bancaire, dans une banque qui s'appelle la BCV, la Banque Internale vaudoise, qui est une banque régionale, qui est la sixième banque de Suisse. Euh, et j'ai travaillé dans les équipes informatique avec une société qui s'appelait Unisible, qui était la société informatique de cette banque et d'autres banques euh, aussi plus comme moi qui a été repris par la suite par IBM donc j'ai travaillé chez IBM c'est toujours très sérieux sur un CV et ensuite j'étais directement au sein de la BCV dans l'équipe d'architecture des systèmes d'information euh, parce qu'à un moment donné dans le, dans le cursus en fait la banque a commencé à réaliser qu'elle perdait la maîtrise de son système d'information et c'est là que je suis intervenu mais enfin, j'ai passé 13 ans dans ce bâtiment-là, qui est le centre administratif, j'ai juste changé de côté de la cour. Hein. Je veux dire qu'à la fin, c'est beaucoup de sociétés, mais c'est une réalité qui est la réalité du, du monde bancaire ennétique, qui est une petite banque, hein. suis la sixième banque de Suisse, c'est pas la Société Générale non plus, c'est pas l'UBS qui, qui est la première, mais avec les problématiques d'un grand bon compte, toujours dans le contexte ennétique. C'est 2500 employés. Pour, euh, 600 000 clients et 50 milliards d'avoirs sous gestion. Pour donner une idée. Ça reste une banque correcte dans ce contexte-là. Euh, où on était quand je, je, quand je suis intervenu dans cette société alors, à la BCV au niveau de l'architecture des systèmes d'information C'était pas bah, tout le, le passé que j'ai dans cette équipe-là. Il s'est passé la chose suivante. Alors, je vais rapidement le contexte suisse. En 1998, on a eu nos subprimes en Suisse, c'est-à-dire que le marché des crédits s'est effondré sur l'ensemble de la Suisse. Et il y a eu beaucoup de sociétés bancaires qui se sont retrouvées dans une situation difficile. Et comme on l'a connu quelques années plus tard aux États-Unis, bah, quand une banque qui devient too big to fail, même si c'est une banque cantonale comme la BCV, est à deux doigts de la faillite, l'État recapitalise. C'est ce qui s'est passé pour la BCV en 2002. Euh, lorsque l'État a recapitalisé, bien évidemment, le management a été changé. Et là, on a des Uriquois. On les aime bien, les Uriquois. On y parle allemand. Mais ils sont gentils, sauf qu'ils sont persuadés qu'ils savent tout faire et que nous on n'a rien compris en Suisse romande. Donc on a des amis Zurichois, alors je ne sais pas si c'était des Vaudois qui avaient été faire leur carrière à Zurich et qui revenaient, donc c'était même pas des vrais Zurichois, ils sont arrivés en Suisse romande, sont revenus en Suisse romande et ont dit écoutez, on va gérer ça, on va transférer tout l'IT avec la Banque de Zurich, qui est l'autre grande Banque continentale en Suisse. Euh, et on mis en place une stratégie. L'État met de mettre 2 milliards, je dirais, pour sauver la banque. Leur dire qu'on allait licencier 350 informaticiens, ce n'était pas très politiquement correct. Donc il y a eu en place une stratégie, je dirais, pour aller vers une fusion entre non seulement les systèmes d'information des deux banques, mais les back-office bancaires. Alors ils ont dû passer par les chemins des chemins détournés, je ne vais pas aller dans les détails. Ils sont arrivés à leur fin, ils ont vendu la société informatique à IBM pour qu'IBM fasse le sale boulot, comme ça c'était pas la faute de la banque, euh, donc je me suis retrouvé transféré chez IBM, enfin, dans le même bâtiment, hein, juste changé de couleur. Euh, et une année après, ils ont réalisé que la fusion ne pouvait pas se faire. Parce qu'il se trouve que la Banque vaudoise est cotée en bourse, et pas la Banque autonale de Zurich, et parce qu'il se trouve qu'ils n'interprètent pas de la même manière les réglementations bancaires, et donc la banque vaudoise a des exigences beaucoup plus élevées étant cotée en bourse. Donc, rien à voir avec l'informatique, un truc, ils auraient dû voir... Bah, pourtant, c'était tous des McKinsey, donc ils étaient plus, assez bien payés pour le faire. Euh, mais vu que c'était aussi bien les McKinsey qui conseillaient, que les McKinsey qui étaient aux directions des différentes banques, c'était un peu jugé parti à ce niveau. Euh, on se retrouve à zéro, en fait, on garde notre système, sauf qu'on vient de vendre notre société informatique, sauf qu'avant, on était quatre banques, ce système-là, et pour faire ça, on a dit aux trois autres de partir pour justifier qu'il allait faire quelque chose. Et la BCE se retrouve toute seule avec ses informaticiens chez IBM, et quand je dis il en restait à ce moment-là, sur les 350, il en restait plus que 250. Donc situation de crise, on est en train de faire la matrice du système d'information. Et à ce moment-là, les autres plans n'étaient pas très euh, avantageux, on va dire, dans les différents systèmes. Euh, voilà, donc on est dans cette situation-là. Qu'est-ce qu'on a fait on a, on, on a engagé un certain nombre de personnes, dont moi, qui est changé de côté de la cour, pour faire une cartographie des systèmes d'information. C'était ma mission, je suis arrivé en disant, il faut que tu viennes nous aider, il faut qu'on fasse une cartographie. Qu'on comprenne ce qu'on a. Alors, ça, c'était le point de vue du DSI. C'est une image de l'époque. Hein. En plus, j'ai rien compris sur le de l'époque. Alors, c'était plutôt ça, la cartographie. Hein. Euh, 600 applications, dont 350 je dirais business, 120 critiques, avec une réalité des flux qui partaient dans tous les sens. On, on voyait juste que c'était compliqué. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça justifiait qu'il fallait faire quelque chose pour garder la maîtrise de cette complication. Euh, il fallait avoir une méthode. C'est à ce moment-là que je vais commencer à réaliser qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce qu'on fait de l'urbanisation Est-ce qu'on fait de l'architecture Il nous fallait une méthode. Qu'est-ce qu'a fait la banque Elle a engagé un architecte. Alors, pardon, ça c'est un point. C'est juste y avait un certain nombre de drivers aussi. Parce que faire un changement, il fallait un certain nombre de drivers. Notamment les problèmes d'alignement récurrent entre le business et l'IT. Le time to market, on commençait à avoir des problèmes sur le, sur le marché. Et puis il y avait une volonté de transformation de la banque dans son ensemble euh, dans ces événements Qu'est-ce que je disais La banque a trouvé un architecte. Tout okay. a été résolu. La chance que j'ai eue, c'est que c'était un bon architecte. Ça aurait pu être un mauvais bon architecte. Alors je dis ça, elle a fait venir d'abord un urbaniste de Paris, donc je me suis coltiné six mois, un urbaniste. J'ai cru qu'il avait raison au début. Après, après j'ai compris qu'il voilà, y, y a des éléments positifs, il y a des éléments négatifs. Et ici l'architecte qui est arrivé, euh, c'est quelqu'un qui avait eu l'opportunité de travailler avec Traxem dans l'entreprise Rolex. Euh, est, est venu avec ce bagage-là. Alors je vous jure, j'ai souffert. Je le dis honnêtement, c'est un tour d'expérience. Euh, moi je suis parti de ça pour comprendre. Zachman, on parlait, Pierre en parlait tout à l'heure, j'ai souffert. Alors j'en ai fait une version simplifiée, on en parlait ce matin, en disant le, ce besoin de s'approprier, d'essayer de comprendre. Donc ça c'est une sorte de mix au mélange entre Zachman et l'urbanisation sur laquelle euh, j'avais commencé à, à travailler, puis essaie de dire, mais où sont nos différents éléments à ce niveau-là euh, Alors vous imaginez bien que déjà, quand on met les boîtes de Praxem, alors là c'est encore la V1 avec les 8 aspects, je la ah, cache un peu cette complexité. L'avantage de partir dans le très compliqué comme Zachman, c'est que du coup, Praxem semble déjà plus simple, ce qui est un a priori pas forcément évident pour tout le monde, hein, c'est quand on attaque Praxem de front, alors je vous conseille de passer d'abord par Zachman, vous passerez par une phase de simplification et encore, là, j'étais sur la V1, la V2, elle est encore plus simple dans ce contexte. Euh, ok, on, on se met. Maintenant, ce qu'il faut juste comprendre, j'ai passé 18 mois à essayer de faire du praxen de, de long en large. Alors, je ne parle pas de faire juste le modèle sémantique. C'était jusqu'à la dérivation logique, la SOA, etc. Et puis, j'avais face à moi deux collègues, celui qui venait de Rolex et un autre qui nous a rejoint, des plus techniques, et on échangeait. Donc ça c'est pas lié à Brax et le fait de maîtriser un système d'information aussi compliqué qu'il avait les applications, des différentes couches, il faut arriver à trouver les méthodes et surtout comment on l'approprie et comment on installe cette méthode dans notre contexte, avec notre gestion de projet, avec notre historique, notre gouvernance. C'était quelque chose d'assez compliqué. Et en parallèle, c'est comment on crée du succès. Comment maintenant on va déployer ça dans les métiers Alors j'ai pas passé 18 mois à faire de la théorie, pendant ces 18 mois on a attaqué un premier morceau euh, l'asset management dont je vais vous parler. Il fallait créer du quick win, il fallait créer de la visibilité euh, et on a pris le premier truc qui nous est passé sous la main. Enfin, je vais vous en parler, c'est l'asset management. Et juste après, il fallait avoir un effet de levier on a pris le deuxième truc qui nous est passé sous la main, c'est tout le processus crédit. et On a d'autres projets qui sont arrivés. Et ces projets ont pu être menés à, à terme, à part le dernier parce qu'il est, est encore en cours. Euh, et c'est sur ces projets-là je vais vous parler principalement de l'asset management et, et du crédit. Je vais faire votre, mon retour d'expérience à la, la BC. Alors, l'asset management, vous aurez les slides, c'est juste pour illustrer comment on a fait des modèles. Alors, c'est vrai que comme Pierre disait UML, c'est bien pour les informatiens, après, ça devient vite difficile de, de, de lire. On a eu de la chance dans l'asset management, c'est qu'on avait des mathématiciens. De l'asset management, c'est les gens qui gèrent les stratégies d'investissement des portefeuilles. C'est à peu près ce qui se fait de plus compliqué dans la banque qu'est-ce qui est arrivé Très concrètement, on avait mis en place une gouvernance, donc on était les architectes, donc tous les projets passaient par nous pour avoir euh, le permis de construire, comme disent les urbanistes. Euh, à ce moment-là, on a vu deux projets arriver de deux services de l'asset management qui nous disaient ah, « on veut un outil pour gérer les fonds. On veut un outil pour gérer les fonds. Mais vous parlez de même outil ?»« Ah non, non, eux, ils gèrent pas les mêmes fonds que nous et pas de la même manière. » Là, il y a un truc. On va dire, pas de souci, mais... On aimerait juste essayer notre méthode avec vous, parce que franchement, ça ne va pas être long. Hein. Ça a pris trois workshops de, de deux heures, après un peu plus pour aller plus loin. On a fait le modèle sémantique avec eux. C'est des carrés, c'est des gens qui ont l'habitude de faire des modèles. Et en fait, on l'a fait avec une équipe, avec l'autre dans les mêmes workshops. Ils sont bien, ah, c'est vrai en fait. Ok, il y a des différences, mais à la fin, un portefeuille, c'est un portefeuille. Un fond, c'est un fond. On a fait bien évidemment les modèles sémantiques. Ah oui, en fait, on fait un... Les, les, les états de nos différents fonds, c'est à peu près les mêmes états. Il y a quelques variantes, mais je disais, qu'est-ce que vous êtes d'accord de vous mettre en commun Et on a, on a sorti un, un processus, je dirais, on l'appelle le processus naturel, cest le processus qui n'est pas organisé. Et on m'a dit, mais en fait, vous fait plus ou moins la même chose, à quelques variantes. C'est vrai. Et quand on a dit ça, le responsable de département, qu'est-ce qu'il a fait Il dit, bon, on arrête là, il faut qu'on discute entre nous. On est sorti. Trois mois après, ils avaient fusionné les deux services. Oh. Parce qu'il a compris. Il s'est dit, mais en fait, j'ai deux équipes qui font la même chose, des choses légèrement différentes. Si je les mets ensemble, j'ai un facteur de levier qui est plus intéressant. Donc ce qui était très très intéressant comme Quick Win, c'est qu'en fait, le premier effet qui se coule, ça a été réorganisation métier. Et après, ils sont revenus vers nous après, on va dire, une année. de Maintenant, on veut une application. Et une, mais il faut qu'elle deux choses. Et là, c'était beaucoup plus facile de travailler. Et ça, c'était très intéressant. Et alors, ça nous a fait un, un effet buzz assez intéressant, parce qu'on a osé attaquer l'endroit où personne n'avait envie d'aller, parce que d'abord, c'était compliqué comme métier. En plus, c'est des matos, donc on ne comprend rien, qui sont persuadés d'avoir raison. Et puis, l'autre élément, c'est que quand on disait alignement métier IT, Haïti, les gars, on dit, c'est grâce aux équipes Haïti, parce qu'on était considérés comme des gens de l'IT qu'on a pu voir notre réalité métier, et ils nous ont aidés à comprendre notre métier. À tel point que ce qu'on a fait, les modèles sémantiques, ils l'utilisent en interne, quand un nouveau, nouveau arrive, ils disent « voilà, as de la doc, comme ça tu sais comment on fonctionne, au niveau métier, et après les modèles pragmatiques au niveau de notre processus ». Ça, c'est intéressant. Mais ça restait un petit cas de figure, hein, c'est quelque chose d'assez simple. Après, on avait un problème, c'est que pour mettre en œuvre une transformation, il faut, il faut des moyens. Voilà, c'était un petit projet sur l'asset la management, il y avait un autre gros projet, le projet stratégique de la banque, euh, du, du PDG, c'était toute la refonte de la gestion des crédits. Un projet qui pataugeait complètement depuis deux ans. C'est-à-dire ça fait deux ans qu'ils essayait de repenser le processus de crédit. Et encore, je dis ça, c'est quand on dit les crédits, c'est les crédits bien évidemment hypothécaires, principalement dans une banque de réalité, mais aussi les crédits aux entreprises. Les crédits, on fait beaucoup de trade finance en Suisse, on a, on a un grand lac, on, fait, on a beaucoup de bateaux qui, qui nous appartiennent, qui, qui sont sur les mers. Euh, donc il y a une réalité par rapport à ceci. Et tout d'un coup, ils sont enfin arrivés, après deux ans, à avoir le nouveau processus crédit pour la partie hypothécaire, et ils viennent vers nous ils disent écoutez, voilà, vous pourriez nous faire acheter toute la solution pour dans 5-6 semaines, parce qu'on est déjà en retard, ça fait deux ans, vous imaginez, ça fait quand même deux ans qu'ils traînaient. Nous on leur a dit, écoutez, deux conditions, la première, il nous faut trois mois, la deuxième, on le fait selon notre méthode. « Ouais, non, non, non, de toute façon, on a déjà tout fait, il n'y a qu'à nous dire combien ça coûte la solution informatique. » On dit « Bon, écoutez, c'est comme ça, il est demandé à IBM, euh, pas de problème, on revient. » Alors, deux mois après, ils revient et disent, Ouais, mais ça joue pas, est-ce que vous pourriez nous aider ?» On dit « Pas de problème, deux solutions. » Il faut trois mois, et euh, on fait selon une méthode. « Ouais, non, mais le chef, il peut ça pendant quatre semaines, cinq semaines. » Ok, pas de problème. Nous, ce n'est pas, pas nous qui sommes dans le, dans, dans le problème. Deux mois après, donc ça faisait quand même quatre mois au total, ils reviennent, même question, même réponse. Puis là ils ont dit « Bon, d'accord. Mais ça t'importe important, hein, parce que le fait de tenir le couteau par le manche, euh, on n'a pas lâché là-dessus. Et puis ils nous ont dit « Ouais, non mais ben, le métier, il ne faut pas les embêter, hein. Je vous On vous a dit qu'on applique notre méthode, donc on va faire des workshops ». Ça va aller super vite, d'ailleurs, parce qu'apparemment, vous, vous savez, parce que quand on leur demandait le, le process nouveau, ils l'avaient dans des slides PowerPoint. et l'ancien, ils disaient « Ah, on l'a pas ». On fait un garde-panalisé Non, on ne l'a pas. parce trouve la partir de la feuille blanche, c'est plus euh, On convoque 7-8 personnes du métier dans la salle. On leur dit, écoutez, c'est très simple, qu'est-ce qu'un crédit Il nous a fallu trois séances de 2 heures pour qu'ils se mettent d'accord entre eux sur ce qu'est un crédit. Alors je m'explique. Ici, vous avez un modèle... Alors, moi, je fais des slides plus simplifiés pour le management, etc. On a des modèles UML derrière, etc. Un crédit, c'est je te prête un million pour ta maison, ou c'est ce million, j'ai un crédit de 200 000 francs à tel taux sur deux ans, un crédit de 500 000 à tel taux sur deux ans. Eh bien, ça ne parlait pas de la même chose. Pour certains, c'était ce qu'on a appelé pour finir le financement, je te prête un million. Puis pour l'autre, c'était ce que certains appelaient la tranche de crédit qu'on a le crédit, c'est je te le divise en différents mots. Et en fait, c'est rigolo parce que quand on a découvert ça et qu'on a réussi à leur faire mettre le mot, ils se disent, c'est justement là le problème. Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand mon taux de 2 ans, il arrive au terme, je dois refaire tout le processus comme si vous veniez avec votre maison. Franchement, il dit « Et il vous a fallu deux ans pour ne pas avoir ça ?» Donc après six semaines de modélisation sémantique, on a fait les cycles de vie, ensuite on a pris trois mois en tout, donc deux mois sémantique, pragmatique, un mois, un mois et demi pour faire l'architecture logique et la solution, non seulement on leur avait fait le processus pour l'ensemble des crédits, parce qu'en fait, une en fois fait, qu'on a discuté, on a vu que les différents types de crédits, ok, c'est pas le financement, ça change, les risques sont un peu impactés de manière différente quand on fait un risque sur une maison ou un risque sur euh, un chargement de pétrole pour dire quelque chose, euh, mais à la fin, voilà, c'est une manière de gérer le risque, on gère toujours le risque. Euh, et puis il y a différentes formes de crédit qui d'ailleurs peuvent être utilisées dans différents types de business. Donc on leur dit, mais alors on peut faire une solution, une application qui gère votre processus de crédit pour les différentes typologies de crédit que vous avez, plutôt que d'avoir quatre applications comme aujourd'hui qui font tout ceci, au niveau du processus. Après, il y a des réalités dans les legacy qui sont un sont. Je suis arrivé devant le PDG en direction générale, c'était son bébé, hein. je lui ai montré ce slide, je lui ai expliqué comment on avait compris le crédit. Le crédit, je ne vais pas parler d'informatique. Il m'a dit, vous, vous avez compris. J'ai confiance j'ai demandé 8 millions, mais <rire> ce qui est un petit, une petite somme euh, pour faire tout ça. Maintenant, ils ont dépensé bon, 12, mais ça, si j'avais demandé 12, ils ne voulaient pas, on savait que le, que le seuil était à, à 10. Euh, donc et, et quelque part, l'avantage très concret de Praxen au niveau sémantique, c'était de parler avec le métier, et de parler de métier. Donc ça, c'est l'élément qui est clé. Et puis l'autre élément que je disais ici, c'est le fait de pouvoir traiter les différentes typologies de processus. Et quand on leur dit au métier... Et là, j'étais face à des métiers. Alors, j'ai une autre expérience où ça, ça rejoint un peu ce que disait Pierre. Là, j'ai vraiment fait de l'UML avec les métiers, on leur montrait les modèles, on leur présentait les choses un peu simplifiées. Euh, derrière, ça leur parlait. Mais il y, y a un effort, bien évidemment, à faire à ça. Alors, on ne s'est pas arrêté là. On a eu la chance, parce qu'il se trouve que c'était un grand projet, on a eu la chance de vouloir aller jusqu'au bout. Alors, il se trouve que mon chef architecte, c'était aussi un gars assez, un peu comme Dominique, assez, on euh, va dire il y a de là, mais assez strict, on va dire, comme ça. Il disait, non, tu ne peux pas faire ça il faut y aller jusqu'au bout. Donc on a été jusqu'au bout, euh, on est passé, alors ça, ça reste des versions euh, de communication, on a fait la dérivation logique, euh, et on a mis en œuvre une SOA de surface sur, on va dire, les legacy qui existaient, parce qu'il ne s'agissait pas non plus de tout changer dans la banque. Euh, et on a été jusqu'à mettre en œuvre un moteur BPM, en l'occurrence IBM, euh, parce que c'était notre partenaire principal, avec un moteur de règles, euh, IBM aussi pour les mêmes raisons, et là, ce qu'on a réalisé en mode projet, euh, c'est que la transformation de ce qui avait bien fonctionné avec le business, de la méthode, avec les gars de l'IT, parce qu'en fait, nous, on est, pour les gens du business, on était les gens de l'IT, pour les gens de l'IT, on était les gens du business. On hein, était un peu entre les deux. Alors, eux, ils n'ont pas aimé qu'on vienne leur dire comment travailler. Et là, on a, on a une réalité qui est à dire, allez, on parle du modèle UML, j'ai avec des développeurs Java en face, hein, donc, on parlait d'architecture SOA, on avait des modèles de données, des échanges de données, etc. Donc on restait quand même assez haïti. Euh, par contre, c'est vrai que là, il y a eu beaucoup plus de travail à faire pour les, leur expliquer, parce qu'en en fait, ils partaient de plein de préjugés, de leur manière de faire, et il s'agissait de les transformer. Donc le métier venait les mains, en disant mais c'est tout comme vous voulez faire, donc euh, vous comprenez ce que je veux, moi je suis déjà content. Et puis l'autre élément, c'est que les outils, on était en 2000, euh, on a commencé ce projet, la mise en œuvre en 2013. Et là, les outils étaient quand même pas venus. Dire, vraiment construire la chaîne logique, la partie BPM, euh, le moteur de BPM, le moteur... Resté, ça reste et je pense que ça reste encore très compliqué. Alors maintenant, la solution est en production et ils ont les effets qu'on avait escomptés. Alors, ils ont souffert, je dis « ils » parce que c'est l'équipe de développement de donné qui s'est retrouvée aussi. Et puis l'autre élément, c'est qu'on est tous partis pour une autre raison, genre je dessus euh, Mais à la fin, ils ont réussi à faire. Et surtout, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est qu'ils ont réellement réussi à mettre en place une solution pour l'ensemble des processus bancaires, et qui a pu être tout de suite déployé ben, après une année quand même de, de transition, le temps que les équipes métiers s'adaptent, sur les différents canaux, notamment le canal Internet. Et donc maintenant, depuis le 1er janvier là, j'ai reçu une lettre, que j'ai aussi mon crédit à la banque, je vais pouvoir renouveler mon crédit directement en ligne. Je parle pas de faire un nouveau crédit, je parle de renouveler le crédit. Mais quand on a des, quand on a des taux à 2, 3, 4, 5 ans, je gère euh, 80% des travaux qu'on fait donc, au niveau d'une banque, c'est le renouvellement du crédit. Et là, on pourra bah, céder autant de temps qu'un nouveau client qui arrive avec une maison, etc. Donc là, il y a un gain, il y a une automatisation et une traçabilité aussi de l'ensemble du processus. Parce que derrière, c'est une notion de risque qui est importante pour une. Autre. Les leçons de par rapport à cette expérience-là, c'est qu'il faut vraiment aller au bout de la démarche lorsqu'on veut avoir l'ensemble des effets de bois. Je ne dis pas que ce n'est pas bien de faire de la sémantique, moi je l'utilise et ce sera le deuxième exemple. Euh, mais le fait d'arriver jusqu'au bout et le déploiement jusqu'au bout de cette démarche, c'était important. Par contre, pour faire ça, il faut avoir une équipe, il ne faut pas être seul, il faut être plusieurs. On avait un chef architecte, moi j'étais plutôt business architecte, on avait un architecte et un software architecte, on était une équipe d'architecture des systèmes d'information, et on ensemble on a dû comprendre la méthode. Euh, et derrière, il faut aussi avoir des projets qui permettent d'avoir cet effet de levier. Donc c'est bien de commencer par des petits projets où on a fait, comme j'ai montré dans le premier cas, de la sémantique, et on était plutôt sur l'impact métier. Et le fait de pouvoir déployer la phase d'après, ça concourt dans ces éléments-là. Maintenant, euh, attaquer un gros projet comme le Crédit, qui reste pour nous un gros projet, c'était presque trop tôt. On aurait dû faire un petit projet avec les couches BPM, aller jusqu'au bout sur un petit projet. Le troisième que je montrais sur la liste des projets était un peu plus petit. Lui, c'est très bien passé aussi. Mais c'est vrai que le projet crédit était difficile. Maintenant, on n'a pas souvent le choix. Il y, y avait ce moment on est arrivé, nous, ils nous ont dit oui, on y va, et on y va. C'est vrai qu'on augmenté les risques. Le problème, c'est qu'on multiplie aussi bien des impacts de gestion du changement de métier, etc. Mais l'ampleur de tout ce qu'il y avait à transformer, euh, avec un processus qui, va, qui est très long dans la banque, avec toutes les couches en même temps, on a cumulé tous les risques à ce niveau-là et en plus le, pro, le, but, le, le projet avait des délais qui étaient intenables on le savait depuis le début on s'est gardé de leur dire sinon ils n'auraient jamais fait euh, et donc il a pris 12, 12 18 mois de retard euh, dans ce contexte-là en fait. du côté Haiti parce que alors, mais au niveau de l'IT, on savait qu'on n'y arrivait pas mais le métier ils avaient pris déjà deux ans de retard avec leur analyse euh, dans quelque part ils étaient précédents Maintenant, en même temps, si on n'avait pas fait ce projet-là, je pense qu'on n'aurait jamais eu la, la surface financière qui permettait de mettre tous les gens dans la même salle et d'arriver à résoudre cette transformation. Ce que je vois très bien, en fait, c'est euh, l'interface avec la partie métier. Euh, J'ai vu qu'il y avait une modélisation, on va dire, métier oui. et des objets, qui donc ça c'est un outil de dialogue pour euh, s'assurer, en fait, votre compréhension et simplifier leur... Euh, <coughs> malheur, pour simplifier oui. ce qu'ils ont en tête, ça permet de le mettre à plat pour que vous puissiez le transférer après dans votre méthodologie pour la partie architecte. voilà. Par contre, la partie que vous évoquez qui était la difficulté de la transformation de l'activité métier, je vois pas... Que non, je... non, non, pardon, je me suis mal exprimé. Donc, euh, quand je dis la difficulté de la transformation, la mise en œuvre de la solution technique, c'est ça qui était compliqué dans le contexte euh, IT, parce que la solution, elle, elle drainait beaucoup de métiers, on l'a vu gros, hein, le fait de vouloir changer toute la chaîne, et aussi tout le cycle de vie, je dirais, d'un crédit, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement la enfin, de, de, de, de, de donner un nouveau crédit, c'est aussi le fait d'alimenter le crédit. et on avait cumulé beaucoup d'éléments. Après, c'est clair que face à ça, il y avait aussi des résistances du métier, parce qu'il s'agissait... On était une banque, hein, donc je dirais qu'il s'agissait de réduire, d'automatiser les choses, ce pas pour le plaisir uniquement. Et donc, quelque part, les réticences et les risques que le métier a amenés sur un projet stratégique de, de transformation... On va augmenter encore la pression, je dirais, sur le projet. Par contre, il y a, on, nous, on ne s'est pas occupé directement de la transformation au sein du métier. partie animation, enfin, euh, c'est le, le fonctionnement métier. Mais le, en fait, le fonctionnement un métier, un métier un a jeu été jeu transformé parce que, toujours on va dire, pour faire assez simple, à l'époque, avec l'ancienne version, le métier recevait un dossier. Interrogeait je dirais, les différents systèmes applicatifs, se passait le dossier d'un service à l'autre, et on amenait une couche VPN. En fait, ils s'est retrouvé quelque part esclave du processus qui était guidé. Ce qui a généré pas mal, je dirais, d'échanges, d'interactions et de soucis du côté du métier. Et on avait des gens qui, aujourd'hui, évaluaient les risques, par exemple sur un bien immobilier, où on leur disait maintenant, tu, tu dois contrôler que l'évaluation que le système fait est correcte. Et lorsque le CEP te dit, là, je pense que j'ai un risque parce que je suis un cas particulier. Donc c'est plus cette combinatoire métier-IT qui a amené de la complexité, mais je dis, voilà, c'est pas, pas plus loin que ça. Donc le gain d'après la du plus sur partie, c'est cette capacité à comprendre, finalement, les concepts métiers qui sont manipulés, ou est-ce que c'est la capacité de, euh, aux informations de se structurer, finalement, sur un environnement qui est assez large et complexe pour eux. Alors, pour moi, le premier, très clairement, c'est-à-dire que la méthode, le fait d'utiliser la réalisation sémantique et pragmatique nous a permis de discuter très rapidement avec le métier et eux-mêmes de découvrir, de clarifier leurs, leurs incohérences, ça c'est clair et net. Euh, L'autre élément, qui est aussi bien métier qu'IT, c'est que ça nous a permis de leur faire comprendre qu'en fait, ce qui se pensait être aussi différent parce qu'il y avait quoi Il y avait un service de crédit hypothécaire, un service de crédit aux entreprises, un service de crédit trade finance. On a dit mais en fait, vous faites la même chose, un peu la même chose que la Management. Et ça, ils avaient de la peine à le concevoir. Sauf pour, quand on l'a montré, qui nous a permis de faire une application multi-scénario, multi-processus, très bien. Et ce qui faisait que quand à la fin, ça finissait toujours dans le back office qui saisissait tout. Eux, ils avaient un point d'entrée pour les trois éléments. Et là, c'est de l'IT d'un côté, parce que ça nous avait permis d'éviter de multiplier le nombre d'applications IT, et donc les coûts. Et en même temps, au niveau métier, ça leur a aussi simplifié la vie, parce que du coup, ils avaient un canal d'alimentation qui, en termes de formation et en termes d'échanges entre les services, c'est devenu un peu plus standardisé et, euh, et cohérent, on va dire, entre les différents éléments. Donc, voilà, il y a d'un côté, clairement, la compréhension du métier. D'un autre côté, euh, le fait d'avoir quand même une, une application qui est plus générique euh, dans ce contexte là et donc plus facile, plus, plus solide et plus facile à, à déployer. Surtout si non, il y a des nouveaux types de crédits qui arrivent, ça c'est l'élément qui était clé. D'un point de vue organisation dans la banque, dans la qualité, il y a une maîtrise de page centrale, des, une maîtrise de page déléguée, est-ce qu'il y a une direction d'organisation Est-ce qu'il y a juste une direction informatique qui est le seul organe finalement transverse vous... Alors en fait, à la Banque d'Annale-Audoise, il y avait donc, au niveau métier, il y avait les départements, je qui correspondent aux crédibilités, etc., classiques. Une équipe stratégique qui dépendait du PDG, qui avait mené justement les deux ans d'études de, un peu dans, dans, dans le vide. Et une DSI, centralisée dans la division service, avec des MOA qui étaient organisées par domaine métier, donc qui correspondaient peu ou prou aux divisions, quand tu pas exactement ceci. Euh, et puis nous, on était au sein de la DSI, on était un jour, et donc on gérait l'ensemble des, des lois, parce que c'est clair qu'on parle, parle ici de... j'ai du crédit, mais le crédit c'est le client, et ça ne dépendait pas forcément des mêmes équipes. Euh, il y avait un impact sur les paiements, il y avait un impact sur la gestion de risque, qui ne dépendait pas de la même division, qui c'était financier risque. Donc euh, c'était plus facile pour nous de faire ce, ce lien-là. En fait, était la, est la DSI C'était le organe de transfert Oui. En, en de avec l'équipe stratégie, stratégie ouais. mais, euh, ça c'est très oui. Je comprends mieux, en fait, vous avez permis aux équipes métiers de dialoguer entre elles parce que vous avez mis le doigt sur un élément qu'elle aurait vu voir elle-même, qu'elle devrait vu voir elle-même elle qui elle allée parler euh, avant. Voilà. Après, parce reprendre. Euh, parce qu'elle n'était pas en Après, on l'a on payé assez cher parce que le responsable de l'équipe stratégique qu'on avait un petit peu humilié au passage est devenu le chef de la DSI et c'est là qu'on est tous partis. <rire> Après, c'est l'autre leçon, hein, c'est le fait qu'on est partis. Les, je parlais des quatre, des quatre architectes, on a quitté la banque dans trois trois chefs, euh, suite à un conflit ouvert avec le management. Euh, ce qui était intéressant par rapport à ça, c'est qu'en fait, les projets qui étaient lancés, je parlais du crédit ou d'autres, ont été au bout de la démarche. C'est-à-dire qu'on avait lancé des graines assez loin pour qu'une fois que les modèles étaient posés, les règles, alors après les millions, ils ont pris une certaine liberté qu'on aurait eu de toute façon, mais ils ont mené à bout ces projets-là. Par, Par contre, les patrons stratégie ils pouvaient pas abandonner quelque chose qui commençait à fonctionner. Voilà. Par contre, ils n'ont pas réussi à reproduire ça dans les nouveaux projets. Il manquait les ressources. Parce qu'il manquait. Et puis on avait, on avait pourtant formé les gens, mais c'était pas encore assez ancré. Donc c'est intéressant, c'est que, alors, on avait bien joué. On était quatre. Vous avez dit, s'il y en a un qui part, il y en aura toujours les trois autres. On n'est pas pensé pour partir les mais quatre. <rire> voilà. Ça c'est un peu le. le risque. Pas de souci. Euh, je passe à la suivante, à deuxième. Euh, et puis après, je commence aussi volontiers les questions. Deuxième expérience qui n'a rien à voir. Donc, je suis parti de là-bas, je suis arrivé, je suis arrivé le premier endroit où je pouvais aller, parce qu'il fallait que je parte très vite, avant que je fracasse la tête de mon nouveau chef. Je suis arrivé ici à la haute, à la HNSA, technologie des études Donc, en Suisse, on a. Ce qu'on appelle des hautes écoles spécialisées, qui sont des, qui sont des universités techniques, c'est le terme qui est le plus souvent employé, qui a pour objectif, si les artistes qui bossent dans le groupe c'est un terme qui est utilisé pour dire on forme des bachelors et des masters, en sciences et en arts, école d'ingénieurs, école de gestion, école d'infirmières, école de musique, école d'art, euh, travail social, etc. Donc c'est une filière euh, certifiante de niveau universitaire. Mais euh, ce ne sont pas les En Suisse, on a les, les deux écoles polytechniques, vous avez vu une place tout à l'heure, on a huit universités qui dépendent des cantons, et on a sept hautes écoles spécialisées qui toutes délivrent des bachelors et des masters. Nous, ce qu'on ne fait pas, on ne fait pas de doctorat dans les HES. C'est la série des euh, Donc, le contexte de la HSSO semble simple comme ça, mais en fait, la HSSO, c'est ça. C'est 28 écoles qui avant étaient rivales, qui sont réparties dans différentes régions. Alors, ce que vous voyez à gauche, Fribourg, Genève, Valais, euh, l'Arc de Chaclois, ce sont des régions. Pour nous, ce que vous voyez de manière colorée, ce sont ce qu'on appelle les domaines ou les facultés, la faculté d'ingénierie, la faculté d'entreprise de, de, euh, et de service, etc. Et là, au milieu, il y a des écoles qui sont plus ou moins autonomes. En fait, en fait on a une fédération d'écoles et on a ici 28 écoles, 15 employeurs, certaines sont regroupées à certains niveaux, euh, et des réalités qui peuvent être assez différentes. Et là, c'est le melting pot, c'est vraiment un mode matriciel très difficile, et avoir un système d'information commun est un challenge. Donc moi j'arrive là-dedans, ils m'ont apprécié parce que j'ai dit que j'aimais bien les choses complexes, voire compliquées. Ça, je suis arrivé dans du complexe et du compliqué. Euh, on a 20 000 étudiants pour à peu près 4 000 employés fixes et, et à peu près 9 000 intervenants professionnels qui interviennent entre une et X journée. Euh, donc, ça ça, c'est quand même la deuxième université de Suisse en termes de nombre d'étudiants. Ah, c'est un petit pays. <rire> euh, mais ça montre ceci. Par contre, alors là, j'arrive dans une équipe informatique. Quand j'ai été engagé, j'ai discuté avec mon, mon chef qui est le DSI, je suis en à droite, et puis je lui dis Bon, allez, parlons sous. C'est quoi ton budget Il me dit 3 millions. Je dis ça va, 3 millions pour faire quelque chose. Non, non, 3 millions, c'est tout mon budget IT. Je dis Attends, 3 millions. T'as quoi dedans il bah il y a le réseau, il y a l'hébergement... Il... Okay. il reste combien pour les projets 300 000 francs suisses, oh, mettez en euros, hein, euh, Et je lui dis vais... attends, t'as engagé un architecte pour 300 000 francs suisses je joue avec quoi <rire> À quoi ça sert euh, ce, qui un... ce qui est intéressant c'est que ça c'est le budget en fait commun. Après il y a, euh, on a fait un état des lieux du coût de l'IT. La HESSO, en termes de coût de fonctionnement c'est 550 millions à peu près. Donc entre 40 et 50 millions d'IT. En fait, c'est très dispersé entre les différentes, entre les différentes écoles. Euh, le challenge pour moi, ici, c'est d'arriver à trouver des solutions communes pour des écoles qui n'ont pas les mêmes règles, pas les mêmes manières de faire, qui sont plus ou moins concurrentes entre elles. C'est comme si vous fusionniez à peu près toutes les écoles en France, nous les seuls périmètres le euh, périmètre suisse -Romand. donc tous les gens qui parlent français vont venir dans ces écoles la question c'est, est-ce qu'ils vont aller dans celle de gauche, dans celle de droite, etc., qui font en plus, plus ou moins la même chose Il y a une certaine concurrence à ce niveau-là. Et là, Praxem est devenu intéressant, de nouveau. Alors, on engagé en disant, je veux un, je veux un architecte, alors il appelle ça un urbaniste, et je veux qu'il fasse du togaf. Il n'y avait pas forcément de culture d'architecture d'entreprise encore, je dis pas problème, je fais du togaf. Moi je le fais avec Praxem. <rire> <rire> <rire> et, et, et je rigole, mais... Parmi les fondateurs du chapitre suisse, mon chef <coughs> était co-fondateur, mais c'est le, le secrétaire, sauf à euh, Donc, convaincu maintenant, hein, mais si j'avais dit « ouais, non, non, ça aurait pas joué », Je dis oui, je remonte, et puis après on verra <coughs> ». Pourquoi c'est devenu intéressant très rapidement, ils ont c'est que je dis mais en fait, on fait tous le même métier ». On fait tous le même métier, on le fait peut-être différemment, on fait tous le même métier, d'accord, on est d'accord avec ça. Tout le monde, je dis, j'accepte qu'on le fasse de manière différente, donc cette séparation entre le sémantique et le pragmatique, et aujourd'hui, j'ai mené des projets, euh, je peux en parler rapidement, par exemple sur les outils de gestion de la recherche. Alors la recherche, c'est 60 instituts et labos dans, dans, dans cette structure-là, qui bien évidemment... Ont... La recherche, donc j'ai de la recherche création en art, d'accord Et puis j'ai des ingénieurs, puis au milieu, moi, j'ai des infirmières et puis des travailleurs sociaux. Vous voyez, c'est ça la recherche, là, je fais ça. Euh, dans des écoles qui, pour la plus petite, euh, qui est ici, fait euh, 120 étudiants, et la plus grande 2000. Rien à voir. Euh, et là on est allé ok, maintenant on se met d'accord sur qu'est-ce que veut dire la recherche pour tout le monde, modélisation sémantique. Et là j'ai réalisé, alors j'ai essayé, ça marchait à la l'accord, j'ai convoqué les gens de ça, je dit, on va faire un modèle sémantique. Ça m'a pris 5 minutes avant de comprendre que ça n'allait pas le faire du tout, du tout. J'ai j'ai mal posé la question, alors j'utilise pas ces mots, j'ai dit, je vous fais des boîtes et des traits c'est moi, je suis un informaticien. C'est toujours l'excuse, il faut que je me raccroche. Par contre, en euh, l'aide ok, Maintenant, vous vais expliquer comment fonctionne votre métier, qu'est-ce qui va bien. Donc, quelque part, j'ai retranscrit une discussion littérale qui m'a permis de faire des modèles sémantiques derrière. Et je suis jamais revenu avec des modèles sémantiques, sauf une version A et pardon, enfin, C'est la version allégée. Ça, c'était le slide pour Dominique qui m'a dit ce serait sympa que tu mettes un slide bien, non. Euh, ce qui était important, justement, c'était d'alléger la méthode. L'erreur que j'ai failli faire, parce que je suis arrivé avec je suis tout seul. Alors, moi, je suis l'urbaniste, je suis le chef de projet stratégique, je suis responsable d'une application. D'accord Donc, je fais pas mal de choses. Donc, là, il y a aussi l'autre réalité. On est une équipe de 12, hein, la DSI commune, Donc, une toute petite structure. Euh, il n'y a pas que le budget mais, tu sais, la structure aussi. Et, alors là, il s'agissait de l'alléger. Alors, par contre, autant à la banque, on ne pouvait pas trop dire au management qu'on faisait du Praxem alors, euh, au niveau de la DSI, ce n'était pas un problème. Autant là, ils sont super contents de savoir qu'on fait une méthode mais ils ne comprennent pas ce que je veux dire. Donc c'est l'autre euh, bon nom, je parle du management. Par contre, ça les rassure qu'on fasse une méthode. On a quand même une école avec des, des ingénieurs, donc ça, ça rassure. Et en fait, j'utilise beaucoup la méthode pour moi. Donc aujourd'hui, ils sont persuadés que si je réussis mes projets, c'est grâce à Praxen. Ce qui est en partie vrai. Donc il y a un super buzz par rapport à ça. Euh, mais en même temps, on l'a vraiment allégé. Et quand je vois le temps qu'il qu me reste pour faire c'est important. Mais simplement, le fait d'en avoir fait beaucoup, permettre très rapidement quand j'ai quelqu'un qui vient me parler d'un truc d'un autre truc, j'ai parler de la même chose, on fait vite un modèle et on avance, là on parlait de MDM avec Pierre, on est en train de mettre en place un projet MDM, on a une problématique de MDM on va dire, dans toutes ces écoles. Et je lui ai dit mais on a fait des modèles sémantiques avec Dominique, utilisons ça pour notre MDM. Ah ouais, pourquoi pas? Et du coup on les enrichit. Donc c'est des petites choses, c'est des toutes petites interventions dans les projets, j'utilise en fait les opportunités de projet. Et après, il faut réunir ceci euh, de cette manière. là ce qui permet quand même d'arriver avec un slide. Alors, je suis très communication. Ça, c'est l'élément important aussi pour moi. Euh, il y a j'ai des modèles sémantiques. On est parti sur les modèles génériques. Alors, je me rappellerai toujours à la banque. J'avais fini par faire sur un flipchart le modèle sémantique de la banque. La banque, c'est pas difficile. Hein. La banque, ce sont des, des entités, personnes physiques, personnes publiques, euh, personnes physiques ou, ou personnes morales qui veulent ou fournissent des prestations sur lesquelles on a, qui sont sortis d'un catalogue de services, sur lesquels on a des contrats, dans ces prestations il y a des opérations qui ramènent au coût de l'argent. Après vous rajoutez des ressources et puis euh, on peut tenir là-dessus. Et là, mon chef-architecte d'époque me dit « Ouais, je suis d'accord avec toi, mais si on présente des choses comme ça, on va se faire ramasser ». Donc après, je suis revenu avec des choses beaucoup plus instanciées, on va dire, dans un contexte particulier. Et quand j'explique euh, à l'HL, euh, j'ai dit, écoutez, nous, en fait, on a deux domaines, l'enseignement et la recherche. Est, le, la recherche, c'est ce qui nous différencie, je dirais, d'une école de manière normale. L'enseignement, c'est ceci, hein, donc euh, des profs qui donnent des cours à des étudiants, on peut faire très court dans des salles. La recherche, euh, ce sont des chercheurs qui font des projets de recherche. Et en fait, pour l'instant, ces deux mondes étaient assez séparés. Je dis, mais attendez, on est aussi une organisation on est aussi une organisation. Euh, aujourd'hui, la partie organisation, c'était l'argent. C'était un peu près aujourd'hui. Mais, par exemple, on a aussi ces étudiants, ces enseignants, ces chercheurs, ce sont des personnes. Donc on pourrait peut-être réunir les informations à endroit. Ah, c'est pas bête. Début de MDM. Euh, après, on, a, on parle de ça, les locaux, c'est quand même des choses sur lesquelles on doit vendre des comptes. Ah ouais, c'est vrai. Ça. On a 110 sites, hein, Suisse remonte. On est réparti sur la Suisse remonte. Donc, rien que la gestion des locaux, euh, c'est pas évident à, à ce niveau-là. Après, quand on parle de projet de recherche, on dit mais un projet de recherche puis un projet, c'est quoi la différence Ça rien à voir. On fait le modèle, on en le fait. Bon, c'est quoi la différence maintenant Oui, en fait, c'est la, la même chose. Donc, en fait, l'outil de gestion des projets de recherche devient l'outil de gestion des projets. Donc, on a arrêté de vouloir investir sur un autre outil de gestion du portefeuille de projet parce qu'en fait, on l'a instancié avec différentes manières de faire. Euh, puis on fait des prestations de services, c'est la même chose. Et puis, etc., etc. Euh, Là, on travaille là-dessus. Alors, ça, c'est un autre exemple. Ici, les compétences. vient de me dire Ah, ouais, on doit connaître les compétences de nos chercheurs. Donc, il faut absolument dans l'application de gestion de la recherche, on puisse gérer les compétences. Je compétences, c'est des personnes. Donc, ça vient là, ça ne vient pas dans l'application de gestion de la recherche, ça vient dans l'application de gestion des personnes. Parce que, quelque part, les compétences de mon étudiant, on a une boîte à créer des compétences. Notre, notre but, c'est que des gens acquièrent des compétences et des connaissances. Et pour ça, on doit avoir des gens qui ont ces compétences et ces connaissances qui peuvent les transmettre. Et là, on est en train de faire un projet où on réunit ces informations autour de l'objet personne et tout d'un coup, ça devient très très intéressant à manipuler parce qu'en fait, on fait le lien entre la compétence qu'on acquiert et on doit faire des projets de recherche pour développer des compétences qui nous permettront d'enseigner par la suite. Et ça, c'est un truc, c'est tout con, hein, je dirais. dire. Mais ça a permis de ne pas mettre un outil de gestion des compétences dans les systèmes de recherche, et le mettre au bon endroit. Ça nous a coûté zéro franc de plus d'aller le mettre au bon endroit. Par contre, on peut le rendre de plus en plus, euh, on peut l'utiliser dans d'autres contextes, et là c'est quelque chose qui est intéressant. De nouveau, je présente ça au rectorat, ils disent « Ah, enfin, un informaticien qui parle de notre Medchip mm -hmm. !» C'est quand même hallucinant C'est un slide powerpoint mm -hmm. Maintenant, voilà, ok, et confiance. Alors après, il faut, il faut faire, c'est encore autre chose, ça reste des projets informatiques, c'est compliqué. Donc, ça c'est quelque chose que j'ai appris qui est assez important, ce que j'ai aussi appris qui est très important, c'est le niveau de maturité j'ai très vite compris que le niveau de maturité, alors c'est ce, un truc générique, hein, euh, euh, je suis arrivé à level 1, j'étais au level 3 je pense dans la banque, je suis retombé au level 1. Donc absolument s'adapter au contexte, et partir dans une logique d'amélioration continue à, à type DEMING, mais, mais j'utilise la méthode pour m'assurer, déjà moi, parce que là je suis tout seul, la méthode m'aide beaucoup plus que quand j'étais à 2-3, euh, et en même temps je me dis ok, mais on doit déjà faire ça, on parle du modèle sémantique, dans les entreprises, ce sera peut-être la SOA, la, la technologie qui sera le point d'accroche, dans d'autres c'est peut-être le MDM, dans d'autres c'est peut-être le sémantique, ça dépend beaucoup du contexte, c'est-à-dire qu'on doit être capable de s'adapter à ce contexte-là, et, euh, et de réagir, et en même temps je sais que le chemin va être lourd. Alors je suis jeune, j'en ai pour 10-15 ans, facile, c'est pas grave, euh, ça prend du temps. On avance petit bout par petit bout, par opportunité, et puis derrière, bah, il faut diffuser, il faut aussi échanger. Et là, la stratégie notamment, bah, on crée par exemple le chapitre suisse pour étendre aussi le réseau entre nous, et on essaye de travailler avec les profs, on donne déjà des interventions dans les cours master sur Praxel. Parce que c'est aussi à travers là qu'on va pouvoir avoir un coup d'aide. Si aujourd'hui on a une chance, en même temps une difficulté, j'ai des profs d'informatique. Quand je dis ça, ce n'est pas à école, hein. c'est des chercheurs en informatique de gestion, en informatique, euh, système informatique, etc. Alors eux, ils savent tout. Nous, on est juste des informaticiens. Mais quand on discute de praxe et de couilles, ils disent Ah ouais, c'est vrai, en fait, ouais, c'est pas mal, etc. Bon, il faudrait que je réinvente un truc du style, parce qu'ils sont payés pour inventer. Mais on fait, de la recherche appliquée, donc on a quand même quelques-uns qui se disent Ah en fait, pourquoi réinventer la route, Peut-être que je peux essayer de l'utiliser. On essaye de créer cet entreprenage positif pour nous, nous permettre de, euh, de développer dans ce, dans ce contexte. Voilà, Le de par rapport à ça, puis je, je, je termine presque là-dessus là avant de passer aux questions, c'est que des contextes sont très différents. Ce qui marche dans un contexte, par exemple, comme la banque, n'a pas forcément marché. Euh, là, je prends l'exemple simplement de faire une décision sémantique en groupe, ça n'a pas marché dans le contexte de, de la HPSSO. Euh, le fait d'être tout seul est un grand problème pour moi. Donc, si vous voulez vous lancer dans ce genre de démarche, que ce soit Toggat, que ce soit. Je ne conseille pas le mais tout seul c'est dur parce qu'on ne se challenge pas. Euh, alors après, on peut faire des groupes de pratique, on peut essayer de se challenger de cette manière-là, mais dans une entreprise, être au jour le jour avec la personne en face de soi, puis s'arrêter deux heures, puis faire des schémas, puis refaire le modèle sémantique, on essaie de le simplifier dans trois sens différents, jusqu'au moment où on dit bon, mais maintenant il ne bouge plus, donc c'est ce qu'il doit être bien. Euh, ça, c'est fondamental euh, dans ce contexte-là. L'autre élément, c'est que il faut arriver à trouver des opportunités. Elles peuvent être petites, elles peuvent être grandes. l'important c'est d'avancer. Ça c'est pour moi important, c'est que praxem me, me donne confiance dans ce que je décide. Parce qu'à la fin c'est moi qui décide. Je dis, ok, le management, c'est moi qui leur pose la question, donc selon comment je leur pose la question je sais comment ils vont répondre. Euh, mais derrière c'est quand même une certaine responsabilité aussi. C'est avec le fait d'avoir une méthode, ne serait-ce que ceci. Et la méthode Praxen, au moins elle est cohérente de bout en bout, permet de se donner un peu plus de légitimité, et puis derrière, quand on me demande pourquoi tu penses ça, je suis capable de l'expliquer. Je suis capable de l'expliquer très rapidement, je suis capable de l'expliquer en deux Vous aussi s'ils si veulent. Mais ça rassure le fait, et puis le fait qu'on est. ça je l'ai découvert dans la banque, c'est pas celui-là, le fait qu'on me pose trois fois la question et que trois fois je réponds la même chose, même si c'est juste l'exemple des quatre... Et les gens ça les rassure à la fin. Et on a toujours l'impression que nous nous repose la question, on se dit « là je dois m'être trompé, je vais essayer autre chose ». Et ce n'est pas une bonne piste, et, et, et à la HSSO, c'est quelque chose que j'ai revu aussi, c'est le fait de dire « Ah, j'ai quelqu'un, je pose, ça revient, je repose une fois, la réponse elle est cohérente. » Et là, la méthode elle nous aide beaucoup dans ce contexte. Maintenant, j'évolue, j'apprends, j'apprends à passer sous d'autres angles, et, euh, et c'est une apprentissage permanente, ça fait 6 ans que j'en fais, et, et si j'apprends, j'apprends euh, chaque fois qu'on vient, même ce matin, on discutait d'autres manières de voir les choses, etc. Euh, là, avec Pierre, ou bien avec l'exemple sur l'assurance, donc ça, c'est aussi un élément, c'est une, une remise en question. dire, c'est un chemin intérieur, c'est un chemin intérieur qui évolue systématiquement. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans la méthode, c'est que je, ma manière de percevoir le monde a changé avec Praxel. Et ça, faut, faut en être conscient, c'est que c'est une autre manière de percevoir la vie, les problèmes, voilà. Vous ne pensez pas qu'en fait c'est quand même la base de toutes les méthodes Oui. Et qu'ensuite la, la difficulté c'est que les gens s'en s'engouffrent et exécutent une méthode sans se reposer les, euh, le sens. Et ils en perdent en fait l'intérêt. La méthode c'est de poser les bonnes questions, et de faire proposer les bonnes questions, et de les mettre justement correctement. Quelle que soit d'ailleurs la méthode qu'on utilise Quelle que soit la méthode. Je veux dire, Alors tout à fait honnêtement, je pense que l'important c'est d'avoir une méthode. Si j'arrivais aujourd'hui dans une entreprise qui avait une méthode qui fonctionne, je ne pense pas que ça ait du sens que je leur impose PRAXEM. Maintenant, on peut prendre des choses de PRAXEM pour peut-être améliorer les choses, si ça a du sens. Par contre, je pense qu'il faut une méthode. Après, il y a méthode et méthode. Une méthode à la TOGAF qui vous dit vaguement comment vous devez mettre en œuvre le niveau d'amélioration continue, pour faire simple, ouais, ça fait pas mal. J'utilise un peu TOGAF pour voir comment est-ce que je peux déployer PRAXEM, etc. Euh, moi, j'étais très RUP, donc Unified Process de, de Rational, au niveau cycle de vie de développement logiciel et gestion de projet. Je me suis très fortement retrouvé avec certains d'autres acceptes sur certains aspects. Euh, Aujourd'hui, le vrai problème, c'est l'agilité, c'est-à-dire cest pseudo-agilité qui dit « Bon allez go, on y va, on va faire des sprints, on verra après où on va. » D'accord Je veux dire, soit on peut être agile, je dis pas, mais faire n'importe quel projet sous une forme très agile n'a pas beaucoup de sens. Ça vaut quand même le coup de s'arrêter, de réfléchir, de voir où on veut aller, de poser des bonnes questions avant de partir à de et ça, aujourd'hui, moi, je, je vis cette problématique-là, qui est une méthode au sens gestion de l'équipe, gestion du rythme, mais pas au sens architecture. Alors, voilà, moi, je ne connais pas Praxel. Ce, ce que je ne vois pas dans Praxel, on va dire, c'est le côté usage. Et quand on parlait d'agilité, aujourd'hui, là, aujourd'hui, il y a de grands mouvements sur, sur l'usage pour créer des applications des services dont l'usage est simplifié. Donc, Traxem me semble être plus, une couche beaucoup plus basse qui n'est pas sur la partie du fonctionnement entre les collaborateurs qui vont utilisé. mais qui est plutôt le sous-bassement de où, comment ça va se voilà. ouais. Alors Pour répondre à ça, je, je reviens sur ce que disait Pierre tout à l'heure. On peut revoir les écrans. Et moi, je travaille beaucoup en mode écran user-centric design, etc. À un moment donné, c'est très important. Mais les écrans, c'est juste améliorer la manière de faire la même chose qu'aujourd'hui. Avec Praxel, on va même changer potentiellement la manière de faire aujourd'hui. Ça, c'est un élément important. Ça, c'est. Enfin, ça me semble être pas une bonne approche de vouloir refaire